On va essayer autre chose. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier du monde du casino euh, ou du monde de la triche. En fait, dans les casinos, parfois, pour éviter que les que des tricheurs puissent euh, manipuler les jeux de cartes au poker ou autre, on utilise une carte spéciale, par exemple un joker ou une carte en carton ou autre, qu'on va mettre face en l'air en dessous du jeu. Et ça permet de s'assurer en fait, que personne n'essaye de prendre les cartes en dessous ou de manipuler. Euh, mais mmh. je, vais, donc je, vais, je vais utiliser un joker pour faire ce rôle, et je vais utiliser un deuxième joker que je vais mettre sur le dessus, qui va aussi euh, valider le fait que je ne touche pas, que je ne manipule pas le jeu. C'est-à-dire que là, je ne peux rien changer dans l'ordre des cartes sans que ça se voit. Si je fais le moindre mélange, les jokers ne sont plus là et ça va se voir. Et euh, bah Sandrine, je te demande de choisir une carte ce que tu veux. Ça n'a aucune importance. Okay. Tu peux la regarder, tu peux la montrer à tout le monde. Et on va la replacer quelque part au milieu du jeu. Y'a pas de triche, elle est au milieu du jeu. Oui. Bien. La carte est perdue quelque part. Et euh, ce qu'on va faire, Attends, que je réfléchisse à comment je vais présenter ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ouais, c'est ça. Je vais profiter du fait que le Joker qui est au-dessus et le Joker qui est en dessous, ils ont imprimé l'information. C'est-à-dire qu'ils ont en fait imprimé le fait que la carte choisie. C'est quoi ta carte Je ne l'ai pas revue du coup, rappelles Du coup, je peux te le dire Ouais. Le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, Donc les deux jokers ont vu le 8 de trèfle entre eux, et ce qui fait qu'en fait, ils vont se rappeler de cette situation. Donc ta carte qui est quelque part au milieu maintenant. Qu ce qu'on va faire. <rire> okay. C'était non. Non. Non. Non. <rire> non non non non non non non non non non non non non non non non non non non tu ne peux pas l'avoir, euh, tu n'as pas de manche, tu n'as la... rien. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir.